Aucune parole ne peut tracer le fait de passer. C'est-à-dire qu'aucune personne, quelle que soit la façon ou sa manière de retracer cela, ne pourra expliquer exactement ce qui s'est passé. Parce que vous prenez le désert, au risque et au péril de tout ce qui est là. Il y a des bandes armées qui vous vendent. Il y a des lots. Vous, par exemple, vous quittez Gao pour aller vers Timulari, par exemple, ou Tamaracet. Il faut un bidon d'eau. Un bidon de singling. Vous êtes avec ça. Et donc, durant tous vos trajets, si vous faites deux, un, un mois avec le désert, c'est avec ça. Vous faites une semaine, vous avez la chance Vous faites une semaine, vous faites avec ça. Et à vous si ça finit. Vous laissez deux jours sans manger, sans boire, vous mourrez. Donc, ce qui fait que vous, vous voyez, au cours de route, vous voyez des cadavres qui sont là, qui n'ont pas pu se décomposer parce que euh, le sable a fini par les engloutir. Vous voyez, vous voyez des cadavres au, au cours de la route. Mais cela vous ne vous, vous fait plus peur. Parce que c'est pour vous qui, qui vous inquiète. Pour, pour, pour les autres, c'est pour lui. C'est pour soi. Vous n'avez pas besoin d'aider quelqu'un en ce moment. Vous ne pensez même pas. Parce que ce que vous, qui vous, ce, ce que vous avez subi et ce qui vous attend, c'est plus dangereux que pour aider quelqu'un d'autre. C'est pour vous qui, qui, qui, qui est préoccupant. Et donc vous quittez là, vous allez en Algérie. Parce que moi je suis passé par le Mali, l'Algérie, ensuite le Maroc. Et donc comme ça, si maintenant la personne qui vous fait passer, vous l'avez payé l'argent, vous avez l'argent avec vous, il vous amène au bord de la mer, d'abord il démonte tout le matériel, le bateau, le petit bateau qu'on appelle Jodiac, il démonte tout ça, il vous donne un à un matériel démonté, vous prenez ça, vous mettez en tête, vous pouvez marcher pendant deux heures, trois heures de la nuit. Afin d'aller jusqu'au bord de la mer. Et vous restez là, s'il y a la calmie, il n'y a pas de sécurité, vous faites passer cette nuit-là. Si vous avez la chance, vous partez. Si vous n'avez pas la chance, vous rencontrez des vagues. C'est la mort. Tant pis. Pour lui, il a l'argent. Mais bon... Quand on m'embarque, quand on t'embarque, tu ne peux pas dire que tu vas rentrer. C'est celle Dieu qui sait. S'il qu y a des gens qu'on lance aujourd'hui et demain tu entends qu'ils sont morts. Alors que toi aussi tu attends la même chose. Tu te dis, bon, je ne sais pas si je vais rentrer. Mais je vais tenter quand même. Parce qu'il est tourné en arrière, c'est plus dangereux. Je vais faire. cette route-là. Avec les milices que j'ai laissées derrière, avec cette souffrance-là. mieux soit de mourir ici soit de tenter de traverser et que tu as la chance, tu traverses. C'est dans ce cas-là que j'ai transféré. On, on nous a embarqués, c'était un nombre de 38 personnes. Dans un Zodiac, on l'a rempli d'air. Ils ont lancé dans les ponts de 2h du matin. Et jusqu'à 16h le lendemain, que euh, la marine espagnole a pu nous récupérer. C'est comme ça sur l'entrée bon, en espoir. Je lançais dans les de 12h du matin et jusqu'à 16h du lendemain, l'armée, la marine espagnole a pu nous récupérer. C'est comme ça sur mon terrain en espoir. Le récit d'Ibrahim illustre aussi une une autre dimension dans le sens où le, ce qu'on entend, les, les, les paroles qui sont rapportées sont celles des, des migrants qui sont arrivés en Europe. Généralement c'est ces paroles-là à laquelle on va apporter une, une attention particulière parce qu'on l'a sur une dimension beaucoup plus de proximité. Mais on entend très rarement les, les, les, les récits de ceux qui soit n'ont pas traversé la Méditerranée mais qui sont des déplacés à l'intérieur du continent africain ou à l'intérieur de leur propre pays ou à l'intérieur du Moyen-Orient et ces déplacés constituent une masse extrêmement importante de la totalité des flux migratoires. Donc si, si on prend les, les quelques chiffres, on a sur 360 millions de personnes en situation de migration, on en a un peu plus de 30% qui prennent pour destination l'Europe, l'Occident, donc ce qu'on appelle des migrations Nord-Sud mais on a les 70% restants qui sont des migrations sud-sud et des récits qui ne sont pas forcément portés, pour lesquels on n'a pas forcément de, de des capacités d'écoute en Occident parce qu'ils ne se sont pas des récits de proximité. Mais pour autant, on a, on a une majorité écrasante des flux migratoires qui sont en direction des pays du Sud, de pays du Sud vers des pays du Sud et qui n'ont pas pour destination l'Occident. Et en parallèle de cette dynamique migratoire, on a aussi la problématique des déplacés internes, donc des personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur propre pays ou dans les zones frontalières du pays dans lequel, ils, lequel, dans lequel ils habitent, qui prend une place de plus en plus importante. En 2020, on parlait de. On estimait à plus de 60 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, dont plus de 30 millions à cause de catastrophes environnementales et plus de 6 millions à cause de situations de guerre civile. Donc le, le, le récit qu'on qu entend là évoque évidemment la traversée de la Méditerranée, mais Ibrahim parle très bien aussi de la difficulté de ce qui se passe avant qu'on va traverser des zones comme la Libye, qu'on traverse des zones soumises à des, à des acteurs, que ce soit des organisations terroristes ou des ONG ou des États. Mais du coup la multiplicité de ces acteurs fait que la, la complexité du, de la trajectoire migratoire est aussi extrêmement dure avant l'arrivée en Méditerranée et que ce sont des espaces pour lesquels on a beaucoup moins de visibilité en Europe, puisqu'on ne retient la parole que de ceux qui sont en Occident.